d'Espace Lointain, ce livre que tu as détesté. Espace lointain, c'est donc l'histoire de notre héros, voilà, qui nous allons le voir très très vite en fait, n'est absolument pas un héros. Mais bref, au début on pense que c'est un héros et donc il est aveugle comme tous les gens autour de lui puisqu'il vit dans une mégalopole voilà, de, de gens aveugles. Mais un jour, paf, il recouvre la vue et alors là, ah oh, purée, il pense qu'il est, qu est fou, tout le monde pense qu'il est fou. Son ami la femme de son cœur, se révèle en fait être une personne absolument horrible, qui pense toujours qu'il est fou et qui elle-même va être considérée comme une personne absolument hystérique et donc qui va devoir partir car lui seul a la réelle lumière et peut expliquer à toutes ces personnes aveugles qu'est-ce qui les entoure vraiment puisque évidemment ces personnes aveugles sont décrites comme étant euh, vivant dans, dans une, un tas d'inondices en réalité puisque c'est bien connu. Être aveugle, bah, ça veut dire être sale, ça veut dire euh, ne pas avoir de désir puisque notre héros va découvrir Enfin, grâce à ses yeux, ce que sont les femmes, et leur forme, leur courbe. Et donc, évidemment, avant tout ça, c'était absolument impossible, puisqu'il n'avait évidemment ni touché ni odorat. Euh, donc on a vraiment une pensée émue pour l'auteur qui, voilà, a vraiment une vision ouverte du monde qui l'entoure à ce sujet en particulier. Euh, mais donc notre héros va continuer quand même à avancer dans son histoire et peut-être à essayer de se rebeller contre cette mégalopole qui veut le rendre à nouveau aveugle et qui refuse catégoriquement de penser qu'on peut voir à nouveau autour de lui. Sauf qu'il n'a absolument aucun qu'une volonté et qui va vraiment passer son temps à se balader d'un point A à un point B, avec quand même toujours une femme pour le dire un petit peu, pour représenter l'état d'esprit dans lequel il devrait être, donc au début c'est donc notre ami hystérique, ensuite il va rencontrer une femme un peu rebelle, ensuite il va rencontrer une femme douce, aimante qui devrait être la femme parfaite euh, qu'il va d'ailleurs épouser et qui elle est voyante puisque ça c'est quand même le poto rose, hein. là je vous spoil complètement le truc, il va découvrir qu'en fait la mégalopole est gouvernée par des gens qui voient et donc lui, il pourrait rejoindre les rangs de ces personnes-là, mais en fait, il ne va pas le faire parce que il est indécis, il ne sait pas où aller, où est sa place, car il n'est plus vraiment parmi les non-voyants, mais il ne fait pas non plus partie des voyants. Et, et finalement, il va attendre jusqu'au bout qu'on lui prenne la main, et donc c'est quand même encore une femme qui, à la fin, va lui prendre la main et va lui dire « Peut-être devrions-nous nous en aller vers un autre horizon. » Et c'est ainsi que nous quittons notre héros, qui part vers un autre horizon où on ne veut pas le rejoindre